Bon, en 2013, quand avec mon prédécesseur, euh, qui était à l'époque président du Grand Lyon, on, on évoque les projets pour euh, les pistes cyclables. On, on pense qu'on est très ambitieux avec 1000 km de pistes cyclables. Mais en réalité, euh, bien la, la pratique du vélo a explosé dans cette ville. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit plus ambitieux. Ça veut dire en clair, euh, se donner euh, comme objectif 1500 km euh, sur ce mandat, 2000 km euh, à l'échéance de 2030. Il faut des réseau express euh, végétalisé, c'est-à-dire euh, des pistes cyclables sécurisées, mais aussi avec de la végétation comme euh, pour euh, le tramway. Euh, il nous faut euh, bien sûr euh, sécuriser encore plus les vélos sur l'espace public. Il faut doubler par deux euh, le stationnement vélo, les anneaux, mais aussi euh, les parkings extrêmement euh, protégés euh, pour, euh, pour les vélos. Et puis il faut, je crois, euh, eh bien, faire en sorte que l'abonnement euh, pour les moins de 25 ans, TCL, soit... Euh, couplé avec l'abonnement vélo, mais la gratuité pour l'abonnement vélo. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on pourra continuer à développer la pratique du vélo, absolument nécessaire, parce que c'est une pratique qui permet d'abord de se déplacer pour ses déplacements professionnels, mais aussi qui répond à des problématiques de santé. C'est quelque part avoir une activité physique, et puis c'est aussi une manière, pour celles et ceux, quelque part, qui recherchent des solutions de mobilité, notamment les personnes en parcours d'insertion, de pouvoir utiliser un mode de déplacement euh, si on les accompagne, euh, notamment sur l'achat des vélos, en particulier l'achat des vélos électriques.